Bonjour à tous, dans cette section je vais vous parler de la modification d'une UI Table View. On a vu que les UI TableView étaient extrêmement pratiques pour euh, eh bien, afficher des structures de données mais bien évidemment euh, c'est quand même assez intéressant de pouvoir prendre en charge des modifications. Et eh bien évidemment le système le permet. Bien sûr ceci se fait par délégation on a l'habitude et on peut eh bien, euh, supprimer des cellules ou les réordonner. Il y a deux manières de les supprimer. La première, vous avez sans doute l'habitude, eh bien vous, vous faites glisser la cellule vers la gauche et à ce moment-là, il y a un espèce de « delete » qui apparaît. Et puis l'autre solution, c'est d'appuyer sur le bouton « edit » et à ce moment-là, vous passez dans un mode qui est un mode euh, d'édition. Vous pouvez ici effacer euh, les cellules et vous pouvez également, en utilisant les petites poignées là, les déplacer soit dans la même section, soit dans une autre section. Et vous pouvez également, en général, on appuie sur le bouton plus qui est associé euh, au tableview. et eh bien, vous pouvez euh, ajouter euh, des cellules. Il y a deux manières de faire. On peut le faire à la mano en utilisant euh, une méthode associée à ce bouton-là, ou via le système de navigation euh, qui est intégré. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas créé de cellules. On les a juste créées à l'initialisation dans les exemples qu'on a vus. Et là, bien évidemment, on va permettre la création dynamique de ces cellules. Tout est dans le protocole associé, toujours le UI TableView Data Source. La suppression d'informations dans un table c'est quelque chose qui est quasi automatique. Il suffit tout simplement de répondre aux bonnes méthodes du protocole. Donc là vous en avez une essentiellement qui est euh, Table view for style for what index pass et ça c'est son petit nom en Swift. Et vous avez différents styles d'édition, None, pas très intéressant, Delete qui va dire ben on va effacer la cellule et puis vous avez Insert qui veut dire on va insérer une cellule. Ce qu'il faut faire, et eh bien en fait c'est que lorsque vous recevez ça, ben lui ce qu'il dit c'est qu'il est en train de procéder à la suppression dans la structure qui est visible. Donc vous, il faut que vous supprimiez l'élément de la source de données qui est gérée par vous puisque le Table View, il vous interroge à chaque fois qu'il a besoin de savoir ce qu'il doit faire. Donc en gros, vous devez mettre à jour tout simplement les structures de données de votre côté et puis ensuite vous devez confirmer la suppression d'éléments dans la vue euh, en demandant au Table View euh, de le faire euh, et vous pouvez éventuellement lui associer une petite animation. Tout cela se fait au moyen de cette méthode-ci. Réordonner les informations c'est encore plus simple euh, mais par contre ça n'est possible que dans le mode d'édition. Là vous avez une méthode qui sera invoquée qui est move row at index pass to index pass et donc en fait ce que vous avez c'est vous avez euh, la table view, vous avez l'index pass de départ et l'index pass d'arrivée. Donc ce qu'il faut faire ben, c'est Là, vous n'avez pas à confirmer que les choses vont être détruites ou pas. La prise en charge de l'aspect visuel, c'est géré par le table view, comme pour l'effacement. Mais vous, vous, devez simplement mettre en conformité la structure de données qui décrit le contenu de votre table view avec ce qui est affiché. Donc vous allez chercher l'élément qui est déplacé le chemin encore une fois il est transmis dans le rétroappel. vous allez le supprimer dans sa position initiale, vous allez l'insérer à la position finale qui est déterminée dans le deuxième paramètre d'accord, to index pass, et puis il faut laisser la table se réafficher. Tout est pris en charge par le table view, par contre attention on peut être amené dans certaines situations à utiliser une méthode qui s'appelle reload data qui va forcer un réaffichage. Bien évidemment, il faut que vous fassiez attention à la gestion des sections. Est-ce que certaines, dans certains cas, doivent disparaître ou pas Donc c'est bien évidemment à vous de le gérer. Il y a plusieurs méthodes pour basculer en mode édition. La première, c'est de faire ce geste-là et via un attribut editing, vous pouvez le désactiver. Et puis il y a l'autre méthode de faire qui est d'utiliser ce bouton là et à ce moment là effectivement et eh bien ça va euh, tout vous changer. Alors ce qui est intéressant c'est que ce bouton en général vous le mettez plutôt à gauche de la barre qui est en fait la barre de navigation. On va voir dans une séquence prochaine les UI navigation controller et euh, en fait on a un attribut qui s'appelle editButtonItem qui hérite en fait de la classe UIViewController mais qu'un UI Controller A et on prend ce bouton, ce n'est pas un bouton concret, on utilise ce bouton là qui est complètement pré et qui va du coup déclencher les bonnes méthodes dans le système du UIW controller qui va ensuite par callback nous rétroappeler. Euh, alors dans le système de navigation et eh bien on a euh, un right bar button item et un left bar button item donc euh, ici à gauche et à droite. Et quand on crée des nouvelles cellules, on passe en général par un bouton plus de type add qui est plutôt à droite de la barre. Rien n'empêche d'innover mais en général c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là un UI bar button item. Ici moi je les associe à une méthode qui va provoquer l'ajout de la cellule. Et bien évidemment vous devez répondre aux méthodes du protocole que l'on a déjà évoquées. Ce qui est intéressant, c'est que l'autorisation d'édition se fait cellule par cellule. Et donc, vous avez la possibilité, alors si vous ne le faites pas, bien évidemment, toutes les cellules peuvent être éditées, mais si vous surchargez euh, une méthode, euh, vous pouvez du coup bloquer des éditions et vous pouvez de la même manière bloquer des bouts. vous pouvez dire il y a ces cellules je n'ai pas le droit de les déplacer. Des cellules je n'ai pas le droit de les détruire. Et donc vous voyez que vous pouvez avec ce système de cellules dire ben, j'ai une cellule qui va afficher de l'information celle-là elle doit toujours être là et puis dessous des cellules qui par exemple contiennent des options que je peux supprimer ou rajouter. Vous voyez et donc le système il est vraiment très très détaillé, très très pointilleux et à chaque fois si ces méthodes là sont surchargées et eh bien iOS, enfin, l'environnement UI Contrôleur, va interroger votre méthode par rétroappel pour savoir si l'action peut être effectuée. Vous voyez ici dans l'image en bas et eh bien là il y a des cellules pour lesquelles j'ai autorisé la destruction. Ces cellules avec le logo Facel Vega et puis ici les autres cellules celles avec le logo Alpha et eh bien je n'ai pas autorisé la destruction. Donc du coup vous voyez que lorsque je suis passé ici en mode édition et eh bien euh, la destruction ne m'est même pas proposée. Eh bien, en guise de conclusion, rappelons que le UI Table View Controller, c'est un moyen d'afficher des données en cascade, c'est-à-dire des données qui peuvent contenir des données, qui peuvent contenir des données. Une application, elle peut n'être qu'un ensemble de vues de ce type, et vous avez des cas de figure. Si vous regardez par exemple les applications qui vous permettent de naviguer dans votre bibliothèque de musique, voilà, je peux. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de navigation à travers, les à travers les albums, par exemple, puis à travers, une fois que j'ai sélectionné l'album, les morceaux, etc. etc. D'accord dans une bibliothèque vidéo, vidéo, les films, les chapitres par exemple vous pouvez avoir trois niveaux, plusieurs niveaux euh, de profondeur. Alors par contre il y a des aspects navigation à prévoir on peut avoir envie d'empiler dépiler et euh, on peut également avoir envie de faire se côtoyer des hiérarchies de vues et ça on le verra dans des séquences ultérieures. Bref vous pouvez gérer finalement euh, cette mécanique et démontrer la puissance du framework. Typiquement quand je parle de données structurées, je pense à des choses où je vais avoir plusieurs niveaux de profondeur. Donc là ici, par exemple, dans l'application qui me permet de naviguer à travers ma musique, vous voyez que je peux sélectionner un artiste. Dans l'artiste, je peux sélectionner un certain nombre d'albums. Et puis dans l'album, je peux sélectionner également un certain nombre de morceaux. Et vous voyez que là on va avoir envie de coupler le système de table view parce que j'achète un table view, ici c'est un autre table view et puis là j'en ai encore un. On va avoir envie de le coupler à un système de navigation. Vous avez vu là hop je descends, hop je descends et là hop en tapant sur la flèche qui va à gauche je remonte etc etc. Et en fait quand vous avez des données qui sont structurées eh bien vous avez une forte incitation pour gérer l'affichage au moyen de ce mécanisme puisque vous avez à la fois l'affichage, la visualisation, vous allez voir qu'on va avoir la navigation et vous avez la possibilité de modifier ces données directement à partir d'un table view. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.